Ah. C'est bon, ça a marché. Au moins on est prêt pour le réalité oui, peu maintenant. Ah oui, euh, par contre pour le diapo, je eu un problème avec l'orni. Ah mais qu'est-ce que t'as encore foutu Bah j'ai eu un problème software alors bah, je l'ai tapé fort quoi. Après ça, euh, impossible de le rallumer. Pourtant je comprends pas, c'est que du hardware. Oh putain. Bon bah c'est pas grave, on n'utilisera rien. Enfin j'utiliserai rien, je t'interdis d'y toucher. Aussi oh, va Bonjour Bonjour messieurs Bonjour Bonjour, alors installez-vous euh, Qui est votre professeur ré référent, s'il vous plaît euh, Monsieur Dampierre. Enfin, je sais pas, hein, je crois. Ah oui, Eric Dampierre, le prof de maths. Euh oui. Alors, pour nos TPE, nous avons dû remonter jusqu'au début de l'informatique, donc nous avons étudié la machine de Turing. C'est pas la machine de Turing, ça Ah bon Bah, ouais, bon, de toute façon, c'est pas le plus important. Euh, on s'est ensuite concentré sur les théories d'Albert Einstein concernant le voyage temporel. Albert Einstein, donc C'est pas la machine de Turing, ça bon, Ben, ouais. Euh, on a ensuite dû collaborer avec un, un autre groupe. Euh qui travaillait sur les accélérateurs de particules. En effet, c'est un, un élément euh, indispensable pour notre TPE. Savez-vous seulement qui est Turing euh, pas vraiment. Bon, je poursuis. Alan Turing. Ok. Euh... Un lentement. Oui. Euh, bon, on a dû ensuite... Euh... Oui, nous, nous avons donc euh, ensuite étudié la miniaturation, ce qui nous a permis de... Bon. Oui. Ce qui nous a permis de, de condenser ça dans... À la limite, la machine de Volta, mais la machine de Turing. Ok, ta gueule. Euh, vous avez des questions Oui, moi j'ai une question. Euh, comment vous faites pour que les composants soient assez rapides C'est la collectivité <tousse> Vous l'avez trop, cette photo. On va pouvoir faire l'expérience. Non. Yeah. Tiens-moi ça Vous avez perdu trop de temps. Vous pouvez pas faire l'expérience, vous pouvez partir. Ok. Mais, euh, mais attends, euh, on fait pas l'expérience Non, vous avez perdu trop de temps. Ouais. Allez, partez. Ok, moi si partez. vous voulez, je peux... Partez Allez Au revoir. Moi je vais me chercher un petit café, euh, tu en veux un Euh ouais, vas-y. Allô? Oui, allô? Le plan a marché, ils n'ont pas fait l'expérience. Bien. La modification temporelle n'a pas marché. Ils ont dû déjà tester leur machine. Il est temps de passer au plan suivant.